Hello, c'est Denia, bienvenue sur ma chaîne Je suis contente de vous revoir aujourd'hui Aujourd'hui euh, on va faire une petite immersion Dans ma vie privée, c'est pour ça que je suis Un peu à la cool d'ailleurs, euh, parce que j'ai l'habitude De faire des vidéos avec des sujets un petit peu Plus pointilleux, et aujourd'hui euh, à la demande générale, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma vie professionnelle Alors évidemment on est encore en confinement Même si c'est bientôt terminé, la plupart du temps Normalement je bosse dehors dans des, Sur des terrasses de café, euh, parce que J'adore ça et que je vis à Paris et que De toute façon j'ai pas de jardin, et que j'ai un Petit appartement, d'ailleurs si vous êtes agent immobilier Et que vous voulez des appartements à Paris Envoyez moi un message parce que ça peut m'intéresser Enfin pas à Paris, dans le 9-2 <rire> Trêve de plaisanterie, du coup J'ai l'habitude de travailler beaucoup à l'extérieur Parce que je déteste bosser chez moi et comme j'ai un petit appartement C'est pas très euh, c'est pas très confort Mais bon ça fait quand même un an maintenant que bah, On est en, confi en, en confinement Et que du coup je bosse depuis chez moi et ça ne me dérange pas du tout euh, Mais du coup je vais vous montrer un petit peu Ce qui est mon quotidien professionnel. Alors il faut savoir que moi je fais de la programmation euh, et euh, du coup c'est un vrai kiff, c'est une vraie passion. Mais la programmation ça me prend les trois quarts de mon temps à peu près. Le reste du temps euh, je l'utilise pour euh, mes réseaux sociaux, donc pour travailler mes réseaux sociaux et donner de bonnes informations sur mes réseaux sociaux. Euh, je l'utilise aussi pour apprendre une langue. J'apprends une langue donc je prends des cours. <rire> Je vous dirai pas quoi. Je l'utilise aussi pour faire des recherches et pour étudier, tout simplement. J'étudie beaucoup la biomécanique, j'étudie beaucoup l'anatomie. J'adore ça. J'adore l'anatomie. Genre, c'est une passion. Genre, <rire> tout le monde se dirait genre, mais qu'est-ce qu'elle qu qu raconte elle C'est une passion, genre. Ouais, c'est une passion. Je suis vraiment passionnée par l'anatomie. Si j'avais pu faire de grandes études quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, c'était absolument pas scolaire. Mais si j'avais été ce que je suis aujourd'hui, j'aurais fait de grandes études euh, type chirurgie ou des trucs comme ça. Parce que je suis vraiment, vraiment passionnée par l'anatomie. Les insertions, les terminaisons des muscles euh, Qu'est-ce enfin, qu qui se passe quand je fais ça qu -ce, Quel muscle va sactionner, euh, Qu'est-ce que je peux faire pour faire ça Mais d'une meilleure manière Tu vois ce que je veux dire Et ça, bah, ça rentre dans les principes de la préparation physique hein, finalement Et donc du coup c'est ce que je suis aujourd'hui Je vais des préparations physiques personnalisées C'est mon taf, c'est mon job euh, De faire des programmes pour améliorer quelque chose voilà Je fais pas des programmes euh, euh, euh, spécialisés dans un truc Genre euh, gymnastique ou alter ou, ou crossfit ou truc Non je fais vraiment un programme qui vise à améliorer ce que la personne veut là à l'instant T Si j'ai une personne qui me dit Oui euh, Dunia euh, euh, j'aimerais euh, améliorer la capacité de mes abdos pour faire euh, euh, tel euh, tel mouvement, bah toast to bar par exemple. Bah du coup je vais lui faire une prépa physique autour de ça. Je veux pas euh, m'éparpiller. Euh, ça c'est pour les options skills surtout. Les options skills. Disons que quand je fais de la programmation pour le, que le skill, je vais vraiment essayer déjà d'apprendre à connaître la personne parce que ça c'est le plus important. Euh, pour moi, connaître la personne, c'est. Je peux pas faire sans en fait Je peux pas faire ça parce que si je fais 100 Le programme il sera, pas, il sera pas personnalisé Et je pourrais vous faire croire qu'il le sera Mais il le sera pas Donc en fait je peux pas faire ça. Euh, en règle générale, je demande toujours plein de vidéos Et du coup comme ça Après je peux analyser la personne Et je peux savoir ce que je vais lui mettre Pour qu'elle s'améliore dans ci ou dans ça En fonction de ses objectifs Mais ça, euh, ça c'est vraiment pour le skill Après pour la proc complète, vu qu'elle comprend le skill C'est la même chose, mais c'est vrai que la proc complète C'est pour des objectifs un peu plus complet que de s'améliorer en gym, c'est aussi s'améliorer en cardio, s'améliorer euh, sur euh, des, des workouts précis, euh, avoir accès à de la compétition par exemple. Du coup, ce que je vais essayer de faire, euh, c'est de vous montrer un peu le processus de comment je fonctionne, je leur explique euh, ce que je vais faire et, et ce que je vais pouvoir leur apporter surtout. Coucou Raphaël, merci euh, merci d'être intéressé à mes procs, c'est super cool. Euh, écoute, euh, avec grand plaisir. Bien sûr que je peux t'aider sur l'altéro les muscle-up, rings. Après, il faut juste que, en termes de matos, tu aies ce qu'il faut. Si euh, tu es équipé avec une barre euh, chez toi, avec des anneaux et avec une barre euh, de traction euh, fixe, il euh, n'y a aucun problème pour que je t'aide et je pense que du coup euh, la progue skill elle, elle va beaucoup t'aider parce que pour le coup on va se concentrer sur ça et puis tu vas t'améliorer tu vas assez rapidement en technique. Après faut que je vois euh, techniquement ce que ça donne il faudra que tu m'envoies des vidéos mais euh, bien sûr avec grand plaisir. Parce qu'en fait moi je supporte pas. En fait j'ai pas besoin d'argent. voyez Je suis pas riche, je m'en fous. J'ai pas besoin d'argent juste. Je, je, je, je, je suis pas... Euh motivé par ça, on va dire ça comme ça, je suis pas motivée par l'argent Et du coup, je ne supporte pas euh, d'avoir quelqu'un si c'est pas pour le voir évoluer Genre ça c'est mort Je suis capable d'arrêter un abonnement d'une personne, ça m'est déjà arrivé D'arrêter un abonnement d'une personne parce que la personne euh, n'est pas euh, dedans Genre elle est pas dedans ou, euh, euh, ou elle n'a pas envie ou tu vois. Bah moi ça pour moi c'est une perte de temps. Je suis trop passionnée pour ça, je suis trop impliquée. Je m'implique beaucoup trop dans ce que je fais et dans ce que je vis pour être déçue en fait. Et j'ai pas envie d'être déçue parce qu'une personne n'a pas obtenu les résultats qu'il fallait. Du coup moi si je me donne à 100%, euh, je veux que la personne se donne à 100%. Je, je suis pas d'accord qu'une personne paye 200 euros par mois pour être en coaching avec moi à distance en plus, qui plus est, pour ne pas avoir de résultats. Du coup, je me donne à 100%. Je fais des vidéos régulièrement de support, je fais des programmes où j'y réfléchis beaucoup. Je peux passer une heure sur un programme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une heure sur un programme, c'est énorme. Je peux passer une heure dessus pour imaginer la personne évoluer et pour faire en sorte que cette personne ait le meilleur programme possible. Et en fait, à partir du moment où moi, je m'implique comme ça, euh, je veux que la personne elle s'implique aussi euh, c'est un partenariat, c'est une équipe on forme une équipe et vraiment je refuse d'avoir des personnes euh, qui sont pas motivées moi je veux voir que des personnes euh, qui ont des vrais objectifs et qui veulent les atteindre et, et, et là moi je suis là moi je suis là et je vais l'aider tu vois il n'y euh, a pas plus gratifiant pour... Euh, une préparatrice physique ou un coach sportif De voir les gens s'améliorer Et c'est pour ça que je fais ce boulot là Et je changerai de boulot pour rien au monde Parce que c'est ce qui me permet d'être bien Et en accord avec moi-même Et de voir les gens s'améliorer C'est vraiment un gros kiff pour moi Donc je pourrais pas changer euh, Je suis dur. Je suis vraiment dur. Je suis limite psychopathe franchement je pense que je suis une psychopathe les gens qui sont en coaching avec moi savent que je suis pas là pour euh, leur euh, caresser euh, pour les caresser dans le sens du poil s'il y a quelque chose qui va pas je vais leur dire un chat ça s'appelle un chat pour moi c'est pas on va pas euh, euh, tourner autour du pot pour dire quelque chose non mais après Ayub, je pense sincèrement que c'est juste de la précipitation de ta part hein, parce que t'as acquis des trucs. C'est pour ça que je te dis que je suis pas contente dans le sens où je t'ai déjà vu faire la chose beaucoup mieux que ce que tu viens de mettre en story. Le truc c'est qu'aujourd'hui, plus tu vas te précipiter pour faire quelque chose et moins la chose elle sera de qualité, tu vois. Donc en fait... Tu sais ce qui te reste à faire, tu vois. Tu sais que tes pieds, il faut que tu les sous les hanches sur les départs. Tu sais qu'il faut que tu plaques ta barre sur tes tibias. Tu sais qu'il faut que tu bombes ton torse, que tu actives tes dorsaux, que tu glisses lentement sur tes tibias et que tu actives rapidement sur les hanches en tirant tes coudes vers le plafond. Enfin, ça, tu le sais tout ça. Mais tu le mets pas dans ta tête au moment de le faire et du coup, ça part un peu en vrille. Donc, essaye de te concentrer sur ça. Je suis assez euh, sèche, assez rude, mais euh, c'est pour la bonne cause. En règle générale je reçois les demandes de prog et je vais vous montrer comment je les reçois. Euh, moi j'ai décidé de, de faire venir les gens sur un, un questionnaire quand ils ont payé. Et du coup moi je reçois ce questionnaire, ils reçoivent mon numéro Une fois qu'ils ont reçu mon numéro Je leur demande d'en m'envoyer plein de vidéos En fonction des objectifs Par exemple si l'objectif si c'était euh, Altérophilie et amélioration de la technique Bah du coup je vais demander à la personne de m'envoyer plein de, de mouvements techniques Et à. À ce moment là je vais savoir déjà ce qui va pas Une fois qu'on a bien discuté et que j'ai reçu toutes les vidéos Et que je sais à exactement à qui j'ai affaire à ce moment là déjà je vais l'aiguiller Sans avoir à lui envoyer de programme je vais déjà l'aiguiller Et lui dire ce qui va pas, ce qu'il faut qu'elle modifie Si c'est son placement de pied, si c'est les placements d'épaule Sur le snatch, si c'est son ou grip Si c'est euh, la trajectoire Je vais tout de suite lui dire et je vais lui envoyer deux trois vidéos Parce que j'ai filmé 2 trois vidéos où j'explique que Grossièrement, un peu techniquement, ce qu'il faut travailler, est ce faut... en tout cas les placements de base euh, Et je lui envoie, comme ça, ça permet à la personne déjà on n'a pas déjà commencé à travailler qu'elle a déjà beaucoup de conseils et ça lui permettra rien qu'avec ça déjà d'évoluer et ça c'est important pour moi donc je le fais euh, et une fois que donc je lui ai envoyé tout ça, la personne elle a le temps parce qu'en règle générale je programme moi le samedi, enfin le jeudi, vendredi, samedi mais samedi dernier délai donc si je reçois des demandes le samedi et le dimanche je les ferai la semaine d'après ou le lundi, mardi, mercredi vous voyez je les ferai pour la semaine d'après euh, donc euh, en règle générale c'est comme ça euh, je prépare sa fiche je prépare sa fiche et, et je note tout ce qui va pas en fait. Comme ça, moi ça me permet toujours à chaque fois que je rentre dans sa fiche de. En lisant, de savoir et de me remémorer ce qui va pas et ce qu'elle doit travailler. Euh, et je, et je, me, je me fixe et je me fie qu'à ça. Rien d'autre. Euh, C'est pour ça que quand les personnes elles prennent des abonnements de trois mois ou six mois et qu'elles finissent l'abonnement, à la fin elles recommencent à rédiger euh, le questionnaire parce que du coup les objectifs ça change et, euh, et ça évolue. Et surtout euh, si on prend une prog avec moi, logiquement ça évolue bien. Donc du coup ça me permet moi euh, de ne pas aller ailleurs en fait. Tu vois. C'est pour ça que les objectifs sont vraiment importants. Si vous avez des objectifs, notez-les régulièrement, faites un bilan. Moi je fais un bilan tous les mois, alors ça c'est Roger, c'est mon coach mental qui m'a vraiment donné cette habitude là Mais tous les mois je fais, euh, donc tous les premiers du mois je fais les objectifs pour le mois Et les objectifs tous les trois mois aussi Et du coup ça me permet de pas, euh, tu vois, de pas de, de divaguer, de pas perdre mon objectif Et si je l'oublie je peux aller le regarder Et ça c'est important pour vous Ouh il pleut beaucoup Il pleut beaucoup C'est important pour vous euh, de euh, de savoir euh, quels sont vos objectifs pour ne jamais jamais jamais euh, s'en défaire et euh, bah non seulement de se les fixer mais aussi de les atteindre je trouve avec des profils qui avaient pas euh, de notion euh, d'abdos qui avaient pas de notion de dorsaux et en fait comme moi je suis vraiment vraiment euh, fixée sur ça parce que pour moi c'est le plus important si tu sais pas engager tes dorsaux c'est mort déjà, c'est mort sur plein de trucs, c'est mort sur l'athérophilie, ça, ça, ça c'est sûr, parce que l'athérophilie c'est 90% d'eau, enfin de chaîne postérieure en tout cas. Euh, donc si tu sais pas engager tes dorsaux c'est vraiment un gros problème. Donc ça c'est la première des bases que je, que j'instruis je, que aux gens et j'ai des blocs spécifiques pour apprendre à faire ça avec des vidéos support. Et pour la gymnastique, si t'as pas un bon placement au sol et sur la barre en holo hard c'est un gros problème. Donc du coup, ça c'est pareil, c'est de l'apprentissage que je mets tout de suite dès le début. Un bon apprentissage du keeping, après on apprend à engager les épaules, après on apprend euh, le rythme et la puissance et ensuite on voit en fonction du mouvement, où est-ce qu'on va partir, mais c'est vrai que les bases les bases, c'est le plus important, c'est comme les fondations d'une maison, vous voyez, si les fondations de maison est, est pourries, la maison elle beau être magnifique, ça va pas tenir longtemps. Ou Comment j'organise mes semaines Alors, c'est très simple, le lundi je fais que de la création de skills, donc en fait j'ai une page où je crée que des skills. Euh, avec des focus, des skills avec des focus pour les muscle des skills différents pour les handstand. J'en crée des nouveaux en fait, parce que j'en ai plein. <rire> j'en ai plein que je réutilise pour différentes personnes, ça dépend. Et j'en crée et j'en crée des nouveaux. A chaque fois que je crée un skills, je le filme, je me filme. Donc j'ai des vidéos support sur quasiment tous les exercices techniques. Donc ça fait beaucoup de vidéos. <rire> ça en fait beaucoup. Euh, donc le lundi, je fais de la création. Euh, je me pose et je crée. Et le lundi matin aussi, très tôt, à 7h, j'ai un cours de langue. Euh, en visio, donc voilà, j'apprends une langue euh, voilà, je prends des cours en visio, c'est plutôt cool après, le mardi et le mercredi je fais zéro prog, zéro zéro c'est une règle d'or chez moi, je veux pas faire de prog, le mardi et le mercredi parce que euh, sinon, j'en fais tous les jours et du coup, après, je pète un plomb. <rire> Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu qu'à un moment donné, je pète un plomb et à partir du moment où je pète un plomb, c'est chaud. Le jeudi, prog à mort. Le, le vendredi, prog à mort. Alors là, je sors même pas de chez moi. Le jeudi, vendredi, en général, je sors pas du tout de chez moi. Euh, je fais que de la progue, que ça, que ça, que ça, que ça, pendant des blocs de 7 heures. Enfin 7 heures. Je fais 3 heures, 3 heures, 1 heure. Mais des missions de 3 heures en fait Je fais ça sur mes chronos Et en fait je mets, je le lance Et pendant 3 heures je fais ça Et dès qu'il sonne je m'arrête Parce que sinon je m'arrête jamais Alors évidemment toute la semaine je vais m'entraîner Je vais m'entraîner en règle générale à 10h Juste 1h, une heure, 1h30 une heure Max Max Non, on ne fait pas un tour. Oh. Non, c'est pas drôle. On démarre d'ici. Okay ouais. On part d'ici pleine balle jusqu'à là-bas. Ouais. Arrivé là-bas, chrono, 30 secondes de récup. demi tour ça repart jusqu'à là-bas. Ok Ok. Ça marche. Il y a 150 mètres en tout, je pense. Il n'y a pas 200... Mais 150 mètres, un peu moins je pense Je commence et on va mourir Allez. Deux. Allez, c'est toi et toi seul. Allez. Allez. Ça monte. Le samedi, j'envoie les prog. Mais maintenant, je fais plus trop de prog le samedi. Mais soit je finis les prog parce que j'ai mal bossé, soit euh, je les envoie juste. Donc du coup, là je vais vous montrer comment je procède à l'envoi des prog. Ça peut paraître compliqué, mais pour moi, c'est très simple. En fait, par exemple, on va prendre Amira parce que j'étais sur elle. Son programme, il est là, il est terminé. Amira, elle a un programme skills. Donc, ça veut dire qu'elle a que des skills 5 fois par semaine. Ça dure entre 10 et 20 minutes au grand max. Et c'est vraiment fait pour, euh, bah, par rapport à ses objectifs. Elle, elle veut réussir à passer des MU, barrer rings. Elle veut elle du Einstein World, souver lourd en, en snatch et donc travailler sa technique. Ça, Ça, c'est mon... Montons peu sur sa technique après avoir reçu euh, ses euh, vidéos. Cette semaine, je lui mets du chest to bar strict. Donc ça, elle a déjà fait. Euh, mais il fallait le retravailler parce que c'était pas optimal. Euh, je lui mets du snatch technique bar à vide. Donc là, je vais prendre mon téléphone. Je vais tac ici. Et en fait, je vais lui envoyer des vidéos techniques dont elle aura besoin. Donc là, elle a de l'activation d'orceau prise snatch. Ça, je l'ai pas en vidéo, mais elle sait ce que c'est. Euh du Empower Snatch en Overhead, et elle a du Full Snatch, donc ce que je vais faire c'est que je vais lui envoyer un Full Snatch, qui est là. Ensuite, elle a Gym Tempo, ça c'est bon, elle va comprendre, elle a un complexe d'Altero, de... je vais lui mettre, il est là, et elle a ici du holo Rock, donc je vais lui remettre le holo Rock. je l'ai déjà envoyé il y a pas longtemps, euh, le holorock, du holo euh, cumulé, du via alterné et elle a du keeping strict. Donc je vais lui mettre un keeping strict que je dois avoir là. Ensuite je lui mets que ça c'est pour mardi et que c'est le full snatch. Que ça c'est son complexe de jeudi et que ça vérifier quand même tac ça c'est son keeping strict avec oulou arc tac ça c'est complètement ce qu'elle a à faire 5 secondes au niveau des genoux après elle doit matcher en power de ses pantalons elle va recommencer et elle va refaire la même chose en squat. 5, 4, 3, 2, 1. Et je lui renvoie. Une fois que je l'ai envoyé et que j'ai vérifié sa preuve, je lui envoie sa preuve. En ce moment je suis en train de créer une intervention de 3 heures sur les bienfaits de l'haltérophilie euh, auprès des athlètes de haut niveau tels que les volayeurs et du coup ça, ça me prend énormément de temps parce que c'est beaucoup beaucoup de recherche. donc je lis, euh, je travaille la langue encore que j'apprends en ce moment. La philosophie de travail doit être une relation étroite avec l'activité physique, support et les athlètes qui la composent à travers cela. Nous devons chercher à mettre en place une programmation efficace tenant compte d'une multitude de paramètres. L'intégration de ces nouvelles méthodologies va alors dépendre du tout propre de leur propre efficacité dans le, dans le processus d'entraînement, mais aussi de la capacité à appréhender et à transmettre ces méthodes à, à, de la part de l'entraîneur et de la préparation physique. Euh, dans ce panel d'outils, au service de la performance, de la théorie du une place, d'une manière naturelle et légitime. Mais avant de démontrer les bénéfices que l'on peut tirer de cette pratique, il ne faut pas oublier qu'elle est avant tout un sport à part entière. avec sa fédération, ses compétitions, ses techniques et ses réglementations. On a dit... Au ouais, C'est ce que j'aime chez toi, ta franchise, ton honnêteté. Et... et on a besoin de ça, parce que dans notre vie, personne ne nous dit qu'on ne va pas. Dans les couples, dans tout, personne ne nous dit. Donc euh, merci de ta franchise. Merci aussi quand tu me dis que je suis mal les choses. Merci de me dire qu'on me fait bien. <musique> Du coup, comme vous vous en doutez, euh, pendant que je suis en train de faire cette vidéo et de vous expliquer un petit peu, je suis aussi en train de bosser. Euh, on est dimanche, comme je l'ai dit, et euh, je vais m'arrêter là. Et je vais aller chez mon père. Et j'espère que euh, je vous ai un peu plus éclairci sur ce que je fais et comment je procède. Si vous avez des questions, évidemment, je réponds à vos questions, surtout sur Instagram. Euh, N'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre juste sur les réseaux ou me rejoindre dans ma prog à venir euh, vous améliorer avec moi et euh, en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bas bon dimanche pour une prochaine vidéo bye